très simple, l'immobilisme de l'opposition. On ne peut pas faire de la politique étant dans sa villa ou état dans sa maison. On fait la politique avec le peuple et pour le peuple. Donc la première raison est celle-là. La deuxième, le manque de considération des gens qui sont avec nous à la Nouvelle République et qui, pour nous qui ne sommes, qui sommes à Port-Gentil par exemple, nous n'avions aucune source d'information. Pour eux, nous devions continuer à attendre éternellement. Et nous avions dit non, demain se prépare aujourd'hui, il y a des échéances qui arrivent. Mais ben, on a jugé l'équipe de joindre l'utile et l'agréable. Ça veut dire aller au pouvoir. Parce que nous travaillons pour les populations. Et ces populations-là ont des besoins. Et pour qu'on fasse attendre notre voix, il faudrait qu'on soit à côté des tenants du pouvoir. Nous, nous avions pris part à une élection, 2016, à, à côté de celui qui a été élu, pensant que les choses étant de son vont changer et que nous pourrions au moins bien servir les populations. Mais il s'avère que jusqu'à ce jour, rien n'a bougé. Et on ne nous a jamais donné les raisons pourquoi pour on devait continuer à attendre. C'est la raison pour laquelle nous sommes partis de là, pour aller faire proposer une nouvelle offre au président de la République, qui d'ailleurs a accueilli notre arrivée à, à, à la majorité présidentielle avec éclat. Mais nous avions plus de considération d'ailleurs auprès des populations et auprès des dirigeants. Parce qu'ils savent que nous nous sommes des gagneurs, nous avions le tempérament des gagneurs. Nous ne venons pas pour croiser les bras, je vous ai dit, on a fait une nouvelle offre au président de la République. On a exprimé les besoins des populations, ils sont en train de les étudier et on verra la suite. Mais j'ai été accueilli comme un enfant chéri, parce que je suis connu de tout le monde. Je ne suis pas une tricheur. Vous savez la critique est aisée mais là elle est difficile je prendrai moi mon exemple le, le mpr est le fruit de ma pensée avec un ami en 2014 c'est moi qui finançais le mpr c'est mon argent moi Alors, ça peut vous dire que je ne suis pas un affamé moi je m'étouardais pas par jour je m'en ce que je veux comme je veux et à tout moment pour preuve je suis ici à Libreville euh, depuis bientôt deux mois. Je vis dans un hôtel, que je paye de ma poche. Quelqu'un qui a fait le là. J'ai des enfants qui apprennent à l'étranger, que je paye, étant dans l'opposition. Alors ceux qui disent que je... Ils sont en famille, ça n'engage que. Eux. On ne fait pas de la, la politique pour avoir de l'argent. On fait de la politique, c'est pour exprimer les besoins des populations. C'est pour les populations. Si c'était pour de l'argent, je ne serais jamais parti à l'opposition. Et je serai parti de la, la, la coalition pour la, de la nouvelle République depuis longtemps. Parce que j'ai vu des cantines d'argent défiler devant moi. J'ai eu des offres à Mais là, je suis parti au moment où, le moment où personne ne s'y attendait. Après avoir examiné la situation, je me suis dit je dois continuer à faire. La politique est une carrière. Donc on ne peut pas se tâter à dire que être opposant, c'est quoi On est dans l'opposition parce que vraiment on a un ras-le-bol vis-à-vis du pouvoir. Mais si vous estimez que le pouvoir peut faire avec vous, vous allez du côté du pouvoir. Ceux qui veulent être opposants à vie, ils savent pourquoi moi. C'est un titre ou un grade d'être opposant On ne sait pas trop. Hein? c'est mon grand frère. Et qui s'assemble, se ressemble. Nous sommes tous pareils. Nous avions compris ce que nous avions compris et il était temps que chacun parte. Moi, j'ai été un peu plus tôt que lui à annoncer les couleurs et, et lui, je savais qu'il devait suivre. Et beaucoup d'autres d'ailleurs. Il y a ceux qui sont partis dans l'ombre, sans me maudire, hein, Peu ont le courage de dire que je ne suis plus là. Mais moi, je, je, je suis là. Je monte par là le matin, je descends par là le soir. Je ne change pas. Donc, est-ce à dire qu'on s'attend qu'on dépend de plusieurs Ah, ça forcément. Je ne sais pas peut-être bientôt, comme bientôt va arriver. Si ça bientôt arrive, comme on le dit, ne partirons pas. Mais je ne vois pas comme moi, je suis sûr que nous allons prendre le pouvoir et partir euh, de l'autre côté. Enfin, dans l'histoire du monde, ce serait la première, hein, qu'un pouvoir, après une élection, six ans après ou cinq ans après, qu'on puisse changer de président bonnement et mettre un autre. Vous savez, pour prendre le pouvoir, il y a trois manières il y a les urnes, la rue et les arbres on a gagné par les urnes mais on ne maîtrise pas la rue on ne maîtrise pas les arbres, on va le prendre comment pour d'interrogation. seul quelqu'un qui détient sa science peut vous le dire mais moi je ne crois pas à l'utopie Le peuple gabonais, dans son entièreté, manque euh, d'éducation politique. C'est ce qui manque aux jeunes aujourd'hui. C'est ça. Moi, j'ai eu la chance à 17 ans d'adhérer au PDG. Et là, à l'époque, euh, à Kébéville, là, il y avait la première maison du parti, où tous les samedis, nous faisions des cours politiques. Donc, j'ai suivi ça à moi pendant deux ans. Et puis, sur suis resté à l'école euh, de la politique. J'ai côtoyé tous les grands hommes de ce pays-là et j'ai une certaine... Maturité et une conception politique autrement. Moi, pour gentil, je ne peux pas accepter ça, qu'on s'attaque à un non. Les gens viennent librement pour gentil, ils s'expriment comme ils veulent, qui au peuple de décider. À quoi ça leur sert de faire ça C'est une mauvaise image qui donne le Kondja. C'est une mauvaise image, ce n'est pas bien des choses comme ça. Et quand quelqu'un de Kondja va venir à, à Libreville, chez Champigny, s'ils si en font autant, c'est quoi Ça, c'est des trucs qu'il faut vraiment essayer que le peuple bleu... Les autorités prennent ça avec conscience, beaucoup de conscience, des actes de ce genre. Parce que ça peut amener à la guerre civile. Chacun appartient à une tribu et une ethnie. Maintenant, si les enfants aussi, ou comme Yorungu, font ça à un dirigeant de est-ce que c'est bon C'est pas bon. Ah, je ne peux rien vous dire, hein. euh, 2023, c'est là, Pff, à mon niveau, je ne peux rien vous dire. Moi, je suis dans le groupe maritime, je suis à port Gentil. je ne vois pas qui peut aller à toucher un dirigeant n'importe lequel, parce, compte tenu de ses opinions politiques, euh, ce n'est pas bien nous, la qualité qu'on a à Port Gentil, c'est quand on dit non, c'est non. Oui, c'est oui. Il n'y a pas besoin d'agresser. Vous vous souviendrez que euh, lors de la tournée de l'ex-directeur de -directeur du cabinet d'Ali Bongo à Port Gentil, bon, étant à l'opposition, j'ai levé la voix parce que ils allaient recruter des étrangers pour porter des t-shirts pour accueillir le, le dessin à l'aéroport. Alors moi, j'étais contre, j'ai dit aux étrangers que vous êtes venus ici pour travailler, pour chercher de l'argent, pas vous mêler de la politique des Gabonais. Laissez les Gabonais faire leur politique, ne vous mêlez pas de cela. Parce que sinon, ça risque de mal se passer. Et certains m'ont compris, ils ont ils ne sont pas partis à l'aéroport. Déjà, moi, je suis opposé à cela. C'est vous -dire, dire que je continuerai à me battre si un acte de ce genre doit être posé à port gentil Mais je ne le pense pas, du tout Être à l'opposition ou être à la majorité, nous sommes tous des Gabonais, c'est un débat d'idées. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, Ali Bonguela, moi je suis parmi ceux qui ont dit qu'il était mort. Bon, que Dieu me pardonne, parce que, être humain que je suis, je ne se peux pas souhaiter à quelqu'un la mort. Me voilà moi-même ma malade. Et si aujourd'hui, l'état qui était le sien s'est amélioré et qu'on le voit est vivant, celui que j'appelle Lazare, il vous la main, c'est-à-dire qu'il a un message que Dieu lui a donné de venir partager avec les Gabonais. Alors, il faudrait qu'on s'accorde, qu'on réfléchisse, qu'on soit un peu humain et dire que tout pouvoir vient de Dieu. Il n'y a pas une école où on apprend pour devenir président. Il n'y en a pas. Nous avions gagné les élections, c'est vrai. Mais pourquoi nous n'avions pas pris le pouvoir Ça veut dire que c'est Dieu peut-être qui nous a sauvés de quelque chose que nous ne connaissons pas. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Alors que les gens réfléchissent un peu, il a tendu la main à des Gabonais. Moi, j'ai dit oui, je vais avec lui et d'autres avec moi. On va essayer ensemble de donner une nouvelle dynamique autour du président de la République pour que les choses aillent de l'avant.